et eh bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo alors une vidéo un peu spéciale nous sommes le mardi 27 septembre 4 h de l'après midi et nous attendons et eh bien notre nouvelle voiture en tout cas moi j'attends notre euh, notre nouvelle voiture la modèle la tesla model y modèle euh, y en fait euh, qui devrait nous être livrée. Euh, d'ici et eh bien on nous a donné un créneau un créneau entre euh, 16h et euh, 20h donc voilà moi j'attends la voiture il est 16h oui 16h, 16h30 voilà alors donc comme vous savez moi personnellement j'ai euh, on a déjà une, une modèle 3 depuis deux ans dont on est très très content et la nouvelle voiture et eh bien ça va être la voiture à Sean parce qu'on a besoin de deux voitures. Hein, ici en Californie, malheureusement on peut pas, euh, euh, Sean travaille à près de 20 miles c'est-à-dire 36 km de la maison et moi je travaille de l'autre côté de, euh, à peu près à une dizaine de, dizaine de miles, ça veut dire 16 km donc on est obligé d'avoir deux voitures. Alors jusqu'à maintenant Sean a une voiture à hydrogène, une euh, Hyundai euh, Nexo dont le leasing elle est déjà terminé donc on doit changer de voiture. On est un peu déçu par l'hydrogène, hein? non pas à cause de la voiture mais surtout à cause du, euh, du réseau d'approvisionnement de l'hydrogène, c'est une catastrophe. Il hein, euh, y a des moments où on ne peut même pas mettre d'hydrogène, parce que soit euh, les stations sont euh, en panne, euh, soit il n'y a plus d'hydrogène, voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'on a opté pour une deuxième voiture électrique et la modèle euh, Y euh, qui va être euh, conduite euh, euh, par Sean en priorité. Voilà, donc euh, ça pour moi, c'est une petite frustration, euh, la livraison, parce que bon, ben, c'est vrai que celle-là, on nous l'a livrée, c'est pareil, bon, on a euh, la personne, ils viennent avec la voiture, ils vous donnent les clés, quoi les clés c'est les cartes, ils vous euh, font un petit tour succinct. Et puis, et, puis, et, puis, et puis ils partent donc euh, c'est pas comme vous êtes chez le concessionnaire vous faites des papiers, vous faites des trucs, vous faites le tour de la voiture on vous explique, on vous montre, là c'est quand même une voiture qui est un peu spéciale hein. c'est pas une voiture thermique donc il y a une conduite un peu, un peu différente donc euh, là c'est vrai que c'est un, un peu chiant euh, euh, ceci c'est bon il y en a qui aiment ça, moi personnellement moi, c'est un peu une frustration donc en plus on nous laisse pas tellement le choix Hein, euh, D'abord, on ne nous laisse pas le choix de la livraison, le secteur où on habite c'est la livraison, c'est tout. Et euh, donc, il n'y a pas d'endroit de, où on peut aller chercher. Et en plus, euh, on vous donne un certain créneau horaire. Alors donc, l'appareil, on reçoit un texto, votre voiture est livrée de telle heure à telle heure, tel jour. Bon, nous, on n'était pas d'accord parce qu'on travaille tous les deux et il n'est pas question qu'on prenne des jours. Hein, Ce n'est pas très, euh, possible de prendre un jour pour pouvoir... Euh, euh, attendre la voiture, donc ça a été très compliqué de joindre euh, les personnes, le personnel de chez euh, Tesla. On les a pu, d'ailleurs, on a pu les joindre que par euh, texto. Et, euh, et donc, on a réussi à avoir un rendez-vous euh, aujourd'hui en fait entre 16h et 20h. Or, comme moi je finis assez tôt, donc c'est pour ça que j'ai pu me libérer. Sean, je ne sais pas s'il va être là à l'heure. Euh, quand elle va arriver, parce que lui termine à 6h30. Et donc voilà, ben là pour le moment j'attends la voiture. Euh... Et donc on va filmer, s'ils viennent quand il fait jour, je vais filmer la, euh, la livraison. Mais effectivement, ben, si, euh, comment s'appelle, -il, ils viennent euh, de nuit, parce que le jour commence à tomber à partir de 6h30 ici. Donc s'ils viennent après euh, 7h... Euh, donc, je vous euh, on continuera cette vidéo un peu plus tard, soit tout à l'heure, euh, soit demain. Allez, je vous dis à plus pour voir comment ça s'est passé cette livraison. Voilà, et puis faire connaissance avec notre nouvelle voiture. Allez, à plus. Eh bien, nous revoilà donc le lendemain. Et oui, euh, euh, en fait, je vous avais promis de euh, de filmer, eh bien le la livraison de la voiture bon ben donc ça n'a pas été le cas pour une simple raison c'est que euh, comme je vous avais dit ils nous avait donné une fourchette de livraison entre 4h euh, et 20h et la voiture est arrivée à 21h30 et en fait, ça a été très rapide. J'ai pas eu le temps de mettre tout en route. Donc, euh, donc voilà, voilà encore une fois pourquoi je n'aime pas la livraison. Alors maintenant, on va faire un petit peu un petit un petit bilan de cette livraison et puis euh, euh, de la politique un peu Tesla. Alors moi. Je ne vais pas critiquer la voiture, la voiture elle est formidable, voilà, c'est n'est pas la voiture que je critique. En fait, c'est euh, surtout, ça va être la politique euh, Tesla, parce que la voiture, elle est formidable. Alors moi, je vous la montre quand même, voilà, donc elle est arrivée hier à, à, 21h, euh, à 21h30 et je vais vous expliquer un petit peu comment que ça, euh, ça s'est passé. Voilà, la voiture, elle est vraiment euh, magnifique. Hein, comme vous pouvez voir, c'est le même écran que la modèle 3, hein, mais comme elle est quand même un peu plus haute, hein, parce que c'est la modèle Y, donc elle est un peu plus haute. Là, on a pris une, ce qu'on appelle une long range, c'est-à-dire que là, il y a une autonomie de, euh, plus importante. Hein, c il y a deux moteurs, en fait, deux moteurs électriques, une sur chaque, sur chaque essieu voilà autrement la voiture la couleur est magnifique on a fait le tour il n'y a vraiment aucun problème aucun problème euh, sur la voiture bon alors déjà on va faire un petit tour euh, de la voiture hein, comme euh, euh, voilà donc la modèle Y 2022 hein, qui vient d'arriver euh, hier voilà donc la peinture euh, magnifique un hein, très très beau euh, très beau gris alors euh, là, on a les vitres teintées qui viennent, donc on l'a pas demandé donc ça c'est sympa euh, plus teinté sur l'arrière donc on voit même pas, vous voyez, ça c'est super alors l'intérieur, eh bien c'est la même chose hein, c'est la même chose que sur la modèle Y euh, sur la modèle 3 sauf qu'elle est, euh, comment s'appelle beaucoup plus haute donc là on a mis un un, un écran hein, pour éviter parce que là il fait très chaud donc euh, voilà Alors donc ici il y a quelques petits changements hein. sur la modèle 3 et eh bien vous, vous rappelez que c'est quelque chose qui se euh, euh, c'est un panneau qui se baisse alors là celui-là et eh bien on l'ouvre et puis on peut le fermer là comme ça voilà donc le reste la boîte à gants c'est la même, le volant c'est il n'y a, y a rien de changement sauf que ici là ils ont remis une pièce de bois que en fait bon le bois ici elle y est sur la modèle 3 mais ici elle n'y est pas. Donc ça c'est un, un petit euh, un petit changement. La caméra au-dessus ici alors donc je sais pas si elle fonctionne euh, euh, déjà mais ça il faudrait qu'on euh, euh, euh, qu'on se renseigne. Autrement, les modalités de réglage, et eh bien c'est tous les mêmes, hein. Hein, on a le, comment dire, euh, le, euh, bon, le, la charge, et eh bien elle va beaucoup plus, euh, plus loin que sur, euh, que sur la modèle 3, parce que là on a 320 euh, euh, miles, ça fait euh, 320 miles, ça fait, euh, ça je vous le mettrai euh, là, ça doit être euh, euh, marqué euh, en bas, exactement, donc on n'a on a pas l'autopilote complet, mais on, a le, euh, on peut régler euh, pas mal de choses, on a euh, euh, le trip, la navigation, les services, la navigation, et eh bien c'est le, euh, le, le GPS, on a... Bon, on a tout ce qu'on retrouve sur la, euh, la modèle 3. Voilà, bon, un petit changement par rapport à la modèle 3 euh, 2020, parce que sur la 2022, ça existe aussi, c'est le coffre. Le coffre, on n'a qu'à appuyer sur un petit bouton ici. Oups. Voilà, et il s'ouvre électriquement. Voilà, et là, on a un coffre euh, énorme hein, parce que c'est à ion et euh, les sièges se rabattent, donc vous voyez un petit peu euh, le, la possibilité, plus on a un petit coffre en bas, en dessous, voilà, et là on va la fermer. Et on a aussi sur l'application, on se met sur Tesla, et donc là comme vous pouvez voir et eh bien sur l'avant sur l'avant et eh bien on a un autre coffre qui est quand même un peu plus grand que sur la modèle 3 hein. il est quand même un peu plus profond voilà donc, on, donc ce qui fait qu'on a du rangement hein, si vous faites beaucoup de courses euh, on a du rangement donc et euh, eh bien comme euh, vous allez voir sur la vidéo bon, qui, euh, qui suit il n'y a pas le câble, il n'y a pas le câble de, de chargement, mais elle se charge pareil sur l'arrière. Voilà, je pense qu'on peut voir si on fait le truc ici, voilà, vous voyez, donc on la charge ici, on la, on la branche ici et puis elle, elle, elle se charge. Voilà. Donc on va faire un petit bilan de comment euh, comment ça s'est passé. Donc arrive voyant leur passé avec Sean, on a commencé un peu s'inquiéter. On est allé voir sur des sites comment euh, comment les joindre et après avoir fait des recherches, être allé sur l'application, on a trouvé un numéro de téléphone euh, justement pour les livraisons. Et donc on leur a, on a réussi à les contacter. Bon, ben, ils nous ont dit que la voiture avait, avait du retard, mais qu'elle ne devrait pas tarder à arriver. Donc, euh, quelques minutes après, on reçoit un, un texto nous disant la voiture est en route. Et euh, au bout de, euh, allez, on va dire euh, 20 minutes, 20 minutes, moi je suis sorti pour voir un petit peu s'ils arrivaient ou pas, et ils étaient déjà là. Donc, ils nous ont pas averti, euh, en fait, qu'ils étaient, <rire> qu étaient déjà là. Ils avaient mis la voiture euh, dans le driveway, le driveway que vous voyez ici, voilà, elle était déjà là. Donc, euh, comment s'est déroulée euh, cette livraison Alors, et euh, eh bien pour moi c'est un peu euh, un peu frustrant parce que on a eu une personne, ils sont venus à deux, à deux voitures en fait, Alors, quelqu'un qui conduisait cette, cette Tesla et un autre qui l'accompagnait, alors euh, même pas en Tesla d'ailleurs, ça c'est pour la petite, euh, la petite histoire et c'était avec une Toyota, Bon, enfin bon, ça c'est euh, <rire> autre chose. Et donc euh, il est arrivé, euh, il, nous, il, nous a présenté, euh, il nous a présenté la voiture, tout simplement voilà, Ben voilà votre voiture, euh, je, il a pris son téléphone, il a commencé à faire une manipulation pour pouvoir transférer la voiture euh, à nous, et donc, et après, on a entendu son, son collègue lui dit, euh, qui, qui l'a appelé, lui demandant s'il avait terminé. En fait, la livraison s'est déroulée sur, euh, allez, on va dire, je vais dire 5 euh, minutes, mon, montre, euh, montre en main. Donc, Alors, on n'a pas pu faire le tour d'abord ben, parce que, un, hein, il faisait nuit. Et en fait, le gars a été, était pressé. Alors, heureusement que nous, j'avais, comme vous avez pu voir, hein, ça fait deux ans que j'ai une Model 3, donc c'est la même conduite, c'est le, le même principe. Euh, donc, pour ça, il n'y avait pas de souci. Mais pour quelqu'un qui, en fait, ce serait sa première voiture, je crois qu'il serait retrouvé un petit peu dans la panade parce que c'est quand même une autre voiture. Hein, euh, c'est quand même différent d'une voiture... Euh, thermique. Donc après avec Sean et eh bien ce qu'on a fait, on a fait le tour euh, euh, vite fait de la voiture, euh, on a programmé la voiture sur, avec les clés euh, sur le téléphone etc, bon ben tout ça on, on savait le faire grâce à la, à la Model 3, puis moi je commençais à regarder un petit peu dans le coffre si on avait tout. Et la première chose que je que, que je, euh, je m'aperçois, c'est qu'il n'y a plus, il n'y a pas le câble d'alimentation, ce fameux câble que vous voyez ici. Voilà le câble d'alimentation, voilà, qui normalement va là pour alimenter la voiture sur l'arrière. Et donc le câble n'y était pas. Ah j'ai bon ben là ça commence bien et nous il nous manque le câble. Alors on va quand même euh, voir euh, sur Internet parce que euh, le, le gros problème, problème c'est toujours de contacter Tesla parce que ça, c'est le, le, le problème principal, c'est le contact. Le contact d'avoir quelqu'un, c'est très, très, très, très, très euh, compliqué de pouvoir avoir quelqu'un euh, au téléphone. Donc, euh, ce qu'on est allé voir, c'est sur Internet, comment faire s'il manquait des choses, etc. Et là, on apprend on apprend, eh bien, que Tesla ne fournit plus le câble d'alimentation. C'est comme si vous achetiez un ordinateur et qu'en fait, euh, fait, il faut que vous achetiez en plus l'alimentation. Et là, le câble, eh c'est un câble qui vaut euh, euh, près de 200 dollars. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu cheap, hein, comment dire, c'est un peu, un peu radin le truc. Tu achètes une voiture qui est à pratiquement 60 000 dollars et ils sont même pas foutus de te, vendre, de, de, de, de te mettre avec le câble d'alimentation. Alors qu'il y a deux ans, quand j'ai eu la modèle 3, eh bien là, le câble était, euh, était inclus. C'est petit, c'est petit. Alors, on est allé se renseigner de pourquoi Elon Musk Elon Musk' I'm sorry, Elon Musk a décidé de ne plus mettre le câble parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'ici aux États-Unis euh, on est sur 110. Donc c'est vrai que si vous chargez une Tesla euh, sur 110, vous allez mettre à peu près trois euh, jours pour pouvoir la charger. Mais en Californie il euh, y a beaucoup de résidences de, de maisons hein, comme vous voyez nous on est sur une, euh, sur une maison. Donc, ce qu'on a fait, eh bien, c'est qu'on a euh, fait venir un électricien, quand j'ai eu la modèle 3, on a fait mettre le courant le courant sur euh, 240, 220 quoi, en fait, 220, 240, on la branche, et puis là, eh bien, euh, notre Tesla se charge en, en 4 heures, en 4 heures. Donc, euh, ce qui veut dire... Euh, que son histoire de dire « oui, c'est parce que les gens ne s'en servent pas s'ils sont sur 110 », bon, ben effectivement, il y a des gens qui achètent une voiture, qui sont dans des, euh, dans des résidences ou dans des, euh, euh, des immeubles, effectivement, ça va être compliqué de charger la voiture, donc ils vont sur des superchargeurs. Mais ça, ce qui n'est pas euh, l'ensemble des, des, des propriétaires, et pour 200 dollars, tu peux mettre quand même le câble parce que le câble on en a toujours toujours toujours besoin. Voilà. Je tiens à dire, c'est je vous remercie tous, hein, tous ceux qui regardent cette vidéo parce que c'est grâce à vous sur YouTube euh, généralement qui postez aussi des vidéos qu'on a des, euh, de, de, de précieux renseignements. Moi les plupart des choses, la plupart des choses que j'ai trouvées euh, sur, euh, euh, pour faire fonctionner ma Model 3, je l'ai pompée sur YouTube. Non pas chez Tesla, parce que bah, chez Tesla, on a, ben, comme je vous l'ai dit, hein, comme on ne peut jamais joindre personne, vous allez chez des, euh, euh, des parce qu'ils ont des concessionnaires quand même, euh, des concessions, euh, les gens sont incapables de vous répondre exactement euh, de quoi il en est, donc c'est sur YouTube en fait que je pompe euh, toutes euh, toutes les informations et moi je vous remercie pour ça. voilà voilà, et donc pour, euh, pour finir une autre chose, bon ça euh, bon, c'est un petit pâte à pâte, c'est que quand j'ai eu ma Model 3 il y a deux ans, deux ans et demi maintenant, euh, eh bien d'abord un, hein, il y avait le câble, il y avait tous les câbles, il n'y avait qu'un euh, un adaptateur que j'ai dû euh, acheter qui coûtait euh, 50 dollars pour pouvoir la mettre sur 240, mais autrement le reste était compli. Et aussi, eh bien, il nous faisait cadeau d'une petite voiture Tesla, comme ça. Donc, c'est rien. Euh... Vous voyez, comme vous pouvez voir, hein, c'était sympa, quoi. C'était euh, euh, c'était mignon. Ben Là, maintenant, ben, on l'a plus. Il euh, n'y a plus rien. Voilà, donc, euh, par contre, ceci dit... Ce n'est pas contre la voiture, la voiture est formidable, là on l'a fait rouler, celle-là elle est, elle, est, elle est superbe, il y a quand même une différence entre le, la modèle 3, la modèle Y et surtout la modèle Y 2022, elle est beaucoup plus silencieuse, Ce qui a un double vitrage euh, sur l'avant et sur l'arrière, les, les vitres sont teintées, alors ça c'est vraiment pas mal, elles sont bien teintées là sur euh, sur l'arrière. Elles sont un peu teintées euh, sur l'avant, mais ça c'est super super cool parce que euh, sur la Model 3, eh ben elle n'était pas teintée, donc on l'avait fait faire. On l'a fait faire euh, teintée. Ça nous a coûté quand même 600 dollars l'histoire. C'est quand même euh, c'est quand même sympa. Elle est super, euh, alors on va dire confortable à, à conduire et aussi il euh, n'y euh, a pas de soubresaut, Les, les amortisseurs sont vraiment formidables. Voilà, et donc euh, vraiment il n'y a rien à dire, rien à dire pour la voiture, pour la voiture. moi si demain euh, je pense changer ma Tesla Model 3 d'ici un an ou deux, eh bien je, euh, je reprendrai Tesla, donc, euh, donc ma frustration n'est pas contre la voiture et surtout contre le service. Parce qu'on a des problèmes pour pouvoir joindre les gens, pour pouvoir avoir des renseignements. Un autre exemple pour les renseignements, pour la, la maintenance, la maintenance de la voiture. Il n'y a rien. Bon, J'ai cherché partout sur les documents Tesla. Je suis allé moi-même chez Tesla, chez les concessionnaires. Euh, je n'ai pas aucune réponse réelle. Il y en a un qui me dit tous les deux ans, il faut changer les vitres. Les, les, les vitres. Euh, les filtres, les filtres pour euh, l'air conditionné, euh, vérifier les pneus et puis faire l'alignement, faire la rotation euh, des pneus. Donc il euh, y en a un qui me dit oh, vous pouvez le faire chez Tesla, il y en a un autre qui me dit non, non, faites-le chez un concessionnaire, ça va vous coûter moins cher, ce qui est vrai parce que j'ai eu un problème avec un pneu un jour et ça m'a coûté quand même 500$ dollars pour un pneu, c'est quand même assez onéreux. Voilà donc ma frustration elle vient plutôt sur euh, comment s'appelle la politique Tesla plus que sur la voiture. Voilà et eh bien j'espère que vous avez euh, apprécié euh, cette vidéo, voilà en tout cas c'est quelque chose que je ne regrette pas vraiment, c'est vraiment une voiture magnifique, hein, euh, simple à conduire, très confortable et celle-là en plus bon ben elle, elle a elle a des atouts de plus, comme je vous ai dit, entre les vitres teintées, aussi le, le coffre, et eh bien voilà, le coffre qui s'ouvre euh, seul, voilà.